C'est parti pour la deuxième session. Session Franchement, 2. Franchement, il y a des gens qui sont courageux quand même. Oh l'autre ce es tu t'appelles hey. pour monter dans la voiture. C'est comme ça Mais non, mais on s'arrange après. Ah, C'est 70 balles. <rire> J'ai dit t'es courageux. Non, il parlait de ceux de l'extérieur en fait. Attends, je vais filmer, je vais voir un pro moi. Un pro Un pro, c'est ceux qui sont payés. Je ne suis pas payé moi. Donc je suis pas pro. Je suis moi. Non, mais c'est bien, comme ça je vais prendre des cours parce que moi j'arrive. Bienvenue rien. dans la voiture de Plume Noire. Enchanté Plume Noire. Cool. Enchanté euh... Sergio. Sergio. On est avec Sergio. Début passé, c'est pas une question de moteur. Moi, c'est l'inverse. J'ai des mots, il y a des watts. Mais le mec qui est derrière le vent, il va pas. Bah, ça va aller un jour. Ça peut pas. On, aller on met toujours la faute sur la bagnole, mais non, non. C'est très bien. C'est bien de le reconnaître. Ça. Ah bon. En fait, faut en faire le moins possible. Tu fais comme du grip, et quand ça va pas plus loin, ben, tu continues. à accélérer. Ouais. Après, je peux pas te dire. Je te dis en général parce que faut que je t'observe. C'est aussi au freinage, parce que c'est pas que l'accélération le drift. Au freinage. Tu délaisses la voiture et du coup, ça te fait deux états, tu vois. D'état d'accélération pour prendre la vitesse, état de freinage pour perdre de la vitesse. Et les deux états, ils te mettent la voiture en travers si tu sais l'équilibre. Et moi, là, je ne le fais pas au freinage. J'arrive, je freine, je lâche le frein, je mets le coup de volant, je mets le coup de gaz, et wow, ça me la jette. De ouais. toute façon, toujours pour garder de la pression dans un sens ou dans l'autre d'une force, si tu tournes dans, dans ce virage à droite, faut toujours garder de la pression à droite. Si tu tournes dans le virage à droite, faut toujours, même si tu contre il faut toujours garder de la pression à gauche. Si tu lâches cette pression, si es, euh, centré, tu es centré et tu lâches l'accélérateur en même temps, là, ben c'est voilà, catastrophe. Ah il ouais. faut toujours garder de la pression. Même quand tu redresses, faut toujours être en pression et revenir proprement. Il faut pas lâcher et attendre que ça revienne. Si tu attends que ça revienne, c'est déjà trop tard. Ah ouais, c'est une grande première. Mais le pire, c'est quand euh, je vois ce que je fais en moto, je fais du stunt et tout ça en bécane. Normalement tu me disais tu verras, les deux univers se rejoignent. Bah ouais c'est clair, mais c'est un peu la même chose si tu fais de la moto. Ouais. Tu sais le freinage. Tu délaisses mmh. l'arrière. Oui. d'accord Attends, bah, je suis 200 mètres sur un au fil. Mais c'est ça. Euh, je fais, tu as des trucs et, et ben bah, puis... bah, prends. moi bon, tu peux pas déplacer ton poids là Je fais voiture, un peu hein. de trips en moto en plus. Ou c'est beaucoup plus physique, mais, on va dire. Ah, c'est violent à mort. Eh. Moi et, je vous admire les gars. Moi je suis avec une équipe, il y a Big Jim, Jimmy Kettel si tu connais. Non. Big Jim, il est sponsorisé par BMW France en moto donc il fait des spectacles de stunt, il a envie. Là il est venu avec sa M3 et c'est employé Big Jim, tout ça donc voilà. Il y a euh, Guigui, tu connais Guigui Guillaume euh, Gleo Non. C'est le numéro 1 français de stunt moto qui s'est mis au drip il n'y a pas longtemps mais il est déjà en mode déjà championnat mais qui il va vachement bien. Il est passé de champion de moto en de Il va archi bien. Oui, il l'a fait. Oui, on se tu à Ouais, mais je fais beaucoup de simulateurs aussi. Le simulateur, c'est cool. Et ça, tu peux installer chez toi. Ouais, avec les pédales et tout. Ouais. Prends un simple Logitech machin ou alors un Trustmaster et tout. Et avec un petit Assetto Corsa, classique. <rire> tu passes quelques heures là-dessus, t'es rodé. Pourquoi tu as tout qui bug J'ai dû condamner la fenêtre là. J'ai arraché le panneau de porte, j'ai enlevé le, le câble. Parce qu'elle arrêtait pas de descendre, tu sais. C'est génial. Mais j'ai ça. On l'utilisera pas. Tu crois que c'est un extincteur, mais en fait, c'est du os. Enfin, c'est du pastisceux, du pastis, semi, du poissier. Ah, je C'est Sarah Non, mais oh bah, Oh, les femmes, cas, hein, je te jure. Pas mot volant, euh, drift au tournant. Ah ouais. <rire> eh, tu l'as vu en moto LG hein Bah ouais, ouais j'ai fait des soirées avec elle moto. Euh... Ah ouais, cool. Tu vois bien que c'est moi. Bah voilà. Attends. Au moins on a vu ta tête aussi. Comme ça les gars. Comme la reine. Ah il t'appelle le rocker là dans le paddock. Il faut le regarder que... le rocker comme euh, on envoie lourd. Je m'appelle Plume Noir, je suis quelqu'un de souple, de gentil. Bah alors putain Viens on le shoot et on le shoot <rire> un peu de gaz pour redresser, parce que si tu lâches, putain, ça accroche fort. les transferts, droite gauche, tu les gaz. Parce que si tu lâches les gaz, le transfert il va être violent, parce que tu as de l'adhérence, alors que si tu perds la motricité, c'est moins violent. Et pareil au freinage. Un transfert, droite gauche, au freinage. l'accélération, ça passe. Pardon. En volant. On peut prendre les taux déjà. Oh, bon. Parce que si tu prennes trop trop tard. C'est trop tard. Do okay. you du truc, tu vois quand t'es trop court t'arrives à compenser ouais, tu vois bien, et tu prends les bosses encore de, de petits relief En championnat et tu fais genre je vais essayer à coupito <rire> c'est pas possible pas du tout j'aime pas trop la compète ça me fait chier voilà ouais. bah, des slips en or des arcs en, en or et des tout. gens comme ça que tu connais pas parce que c'est top bah, c'est cool ça fait plaisir j'aime ah, ah, faire dessus. plaisir tu vois là c'est on sait me faire plaisir en conduire bah, à conduire toi j'ai plus pris le plaisir là avec toi que, <rire> que dans ma caisse où je suis une brève. Bah essaye, Donc, euh... si t'as si retenu un petit conseil uto, ouais, mais le... Mets, mets le en application, essaye garder. Essaye de le comprendre, si t'arrives à l'assimiler c'est cool, je serais content aussi. Plume noire, merci, merci, <rire> ah, franchement... Euh... Oh qu'est-ce qu'il a garé là Il a perdu la poubelle. <rire> dans le coup il t'a fait un cours il fait Ah un non cours mais la, la maîtrise, c'est propre, c'est cool, il te ouais. dit déjà ce qu'il va faire quand qu il sent qu'il est pas bon. Bon là ça va pas, je me suis foiré, je vais rattraper, je tourne le truc et tout. Moi je suis en appelé dans ma caisse quand t'as fait juste ça, je fais wow, « là, là et tout. L'autre elle est comme ça, t'inquiète, et tout, toujours tranquille. Ah, la caméra elle est pas allumée, merde. Après il a et il se retourne pas attend. Non, elle n'exagère pas non plus. Bon bah ça fait plaisir, j'ai eu un passager. Il oui, t'envoie à en il fait, t'envoie à part. Hein, ouais. Ah vraiment. Le surlède vrai. où trouvé Darkness. darkness, drift euh, les écuyers. Franchement, non, oh. non, respect, un respect total. C'est trop là, cool. Bah, Je me puis... présente, c'est Plume Noire. <rire> bon, enchanté, Plume Noire, et puis gaz à toi. Ah, euh, bon, bon, enchanté ouais. à vous, merci, merci à les, les gars. gars. Les collègues, n'hésite pas parce que tu vas les faire même. Franchement, Plume Noire, tout top. J'ai kiffé ma journée. Moi, c'est Sergio. Sergio, putain. Je suis venu pour rouler, et en fait, j'ai eu plus de plaisir à monter avec lui qu'à rouler avec ma caisse.